Jean de l'Internet, bonjour Dans notre première vidéo, nous avons vu tout ce qu'il fallait préparer pour présenter un pilote. Aujourd'hui, nous allons voir comment le vendre à un network. Au premier cas, vous êtes un insider, c'est-à-dire que soit vous avez déjà une série en production, soit vous avez déjà écrit pour la télévision, ou alors vous avez déjà une très bonne street cred. Dans ce cas, c'est très simple, vous avez juste à prendre votre téléphone, à faire tout votre répertoire de contacts, et essayer de vendre votre projet. Oui, allô, c'est Tim Kring. Oui, alors, j'ai un nouveau projet, vous allez voir, c'est merveilleux. Alors, ça se passerait avant les événements de Heroes, et on Oui Non, mais je vous jure, cette fois-ci, ça va marcher, ça va être génial. Ah, allô Allô Oh. Par contre, si vous débutez dans le métier, c'est une autre paire de manches. Aucune chaîne ne vous donnera un rendez-vous directement. Aucune sauf Comédie Centrale qui donne sa chance aux nouveaux talents. Vous avez donc besoin d'un représentant. Soit un manager, soit un agent, soit une boîte de production déjà établie. Le problème, c'est que les agents et les managers souhaitent particulièrement travailler avec des gens qui ont déjà un nom. Pour éviter les risques. Attends, tu me dis que les networks ne veulent pas avoir affaire directement à des noobs, qu'il faut se faire représenter par un agent ou un manager, mais eux non plus ne veulent pas représenter des noobs. Oui. Alors on fait comment Eh bien, il faut les payer cher et savoir les convaincre en les payant cher. Mais un agent ou un manager, ça coûte de l'argent. En général, ils prennent entre 10 et 15% de votre cachet. Et si vous en cherchez un, il existe un annuaire sur la Writers Guild of America. Supposons que maintenant vous ayez trouvé soit un agent, soit un manager, il vous reste à trouver une boîte de production. Les boîtes de production ont énormément de projets en développement en même temps, minimum 50, mais tous ne sont pas au même stade. Certains sont encore au script, d'autres en pré-production, d'autres en production, et certains sont prêts à être présentés à un network. Si la boîte de production est intéressée par votre projet, elle va alors vous verser un cachet qui lui permet d'obtenir les droits exclusifs de votre pilote pendant un certain temps. Et si finalement votre projet ne se vend pas à un network, vous récupérez les droits de votre série. En revanche, si votre projet se vend, vous allez alors recevoir une somme forfaitaire et votre travail appartiendra alors à la boîte de production. Il faudra alors très bien négocier votre contrat pour avoir le pourcentage que vous souhaitez sur les revenus que va engendrer votre série. Maintenant vous avez un agent, une boîte de production, il ne vous reste plus qu'à trouver le network qui va diffuser votre série. Votre mission, si vous l'acceptez, vendre votre projet en moins de 10 minutes en ressortant le pitch que vous aviez préparé lors de la première vidéo. Selon un article de Variety, par saison, un network se fait pitcher environ 25 scripts, ne tourne que 12 pilotes pour ne garder que 2 séries. Vous devez alors être soit très talentueux, soit très chanceux, mais vaut mieux être les deux. Vous devez surtout être ultra préparé. D'abord, vous devez choisir le bon network pour votre projet. Et ensuite, vous devez être sûr de votre pitch. C'est le moment de vous entraîner devant votre miroir. Vous devez vous préparer comme si vous passiez un entretien d'embauche. Rappelez-vous que vous n'avez que 10 minutes. C'est très court, vous devez donc faire une très bonne première impression. Donc habillez-vous bien, restez poli, remerciez-les pour leur temps, prenez bien la critique et surtout restez vous-même. Et si ça ne suffit pas, vous n'avez plus qu'à passer sous le b***. Et sachez que la Warner a un programme pour les jeunes scénaristes. C'est comme un concours où vous donnez votre CV, une rédaction sur pourquoi vous voulez devenir scénariste et un script. Il existe depuis 30 ans et cherche à lancer de nouveaux talents. C'est grâce à ce concours qu'on a pu notamment découvrir Terence Winter, Greg Garcia ou Mark Cherry. Un jury choisit alors 10 heureux élus et ils vont leur offrir un travail et les former pour devenir un très bon scénariste. Et si vous voulez participer cette année, vous avez jusqu'au 31 mars pour déposer vos documents. Voilà maintenant vous avez les bases pour devenir riche et célèbre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo et à laisser des pouces en l'air. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et sur le sérigraph. Des bisous